c'est la possibilité de partager ma passion de la musique et du son. À travers trois services, audio.file production qui s'adresse aux professionnels, audio spirit qui s'adresse aux particuliers et les formations vidéo qui s'adressent à toute personne qui veut apprendre ou se perfectionner dans le monde de la musique assistée. Ça va vraiment être un, une immersion pour moi dans les, euh, dans les besoins euh, que la personne m'amène à travers le, le projet. Euh, une immersion pour euh, réellement faire la musique qui lui ressemble ou la musique qui colle vraiment au projet. Donc c'est une communication assez intense, euh, par mail, par euh, téléphone, euh, pour euh, que je comprenne et qu'on qu définisse ensemble le cahier des charges adéquat. Aujourd'hui, je suis euh, particulièrement intéressé par la musique de film, euh, la musique orchestrale, symphonique. Euh, cela effectivement dans l'objectif de produire des musiques qui viennent soutenir une, une scène alors une scène qu'elle soit euh, qu'elle soit de la vie euh, réelle hein, lors de, de cérémonies pour les, les, les particuliers ou qu'elle soit, euh, qu soit pour soutenir euh, à une prestation pour un professionnel donc j'appelle prestation film meetings, conventions, ouverture de conventions. Donc j'étais aussi, bon, bien sûr, j'ai eu des formations en termes de, de, de variété, de pop, de rock, de jazz. J'ai joué dans des groupes en live, je compose depuis quelques décennies. Euh, mais aujourd'hui, vraiment, euh, la passion euh, qui m'anime en termes musical et artistique euh, est vraiment de créer une alchimie entre les, les instruments d'un orchestre symphonique et des instruments euh, plus, plus modernes, pour servir, servir euh, un projet.